Le moteur de recherche en question euh, euh, mystérieux hein? euh, bon ça sert un peu de d'appât hein? bon euh, pour parler d'autres choses, hein? parler de graphes euh, et parler de euh, euh, faire de la job linéaire sur ces, sur des graphes donc euh, alors d'abord euh, je vais parler du moteur de recherche hein? euh, en français, le web. Euh, euh, alors, bon, euh, quand on regarde, c'est quelques caractéristiques. Hein, c'est euh, un immense euh, amas de, de pages web. Euh, la taille est astronomique. Hein, je ne sais pas exactement combien, mais euh, quelque chose entre 20 et 30 milliards aujourd'hui. Euh, alors, c'est dynamique, le nombre de pages change continuellement, le contenu aussi. C'est hétérogène, pour ne pas dire chaotique ou anarchique. On peut considérer ça comme étant quelque chose de positif, c'est une structure décentralisée, n'importe qui peut déposer des pages web. Donc, bon, il y a pas de structure, de régulation. Donc, c'est quelque chose de particulier. Chacun peut accéder au web, peut déposer ses documents, etc. etc. Alors, bon, ça, c'est les caractéristiques. Bon, on a l'impression qu'on ne peut rien faire avec ça. Mais il y a quand même une autre caractéristique, c'est que ces pages se citent mutuellement. Il y a des liens. Et euh, ben, c'est exactement ça. Euh, qu'on euh, qu va utiliser euh, ou qu'utilisent les moteurs de recherche c'est euh, exploiter cette structure de graphe hein, ce qu'on appelle un graphe alors un graphe c'est bon, euh, euh, des objets connectés en fait euh, ça, un, ça, ça modélise en général des réseaux hein, réseaux euh, informatiques euh, des, euh, euh, ça, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut modéliser un cerveau, toutes sortes de réseaux, hein, euh, euh, des, euh, des réseaux sociaux. Hein, bon, euh. et donc, mais dans le graphe, ce qu'on euh, on fait abstraction en quelque sorte de ces objets, on fait abstraction de, enfin, de la nature matérielle des objets, de la nature matérielle des liens, et on ne regarde, on ne, on ne retient qu'en fait ces liens ces liens, les liens qui existent. Donc, une personne, en fait, pour chaque personne ou chaque objet, euh, on va faire la liste des, des, de ses connaissances, de ses liens. Donc, c'est ça l'idée de, de graphe. c'est quelque chose qui modélise un peu les interactions, les liens qui existent entre des objets qui peuvent être de nature euh, très, très variée. Mais la nature ne va justement pas, euh, euh, euh, pas être importante. Alors, le, donc, voilà la définition. Euh, on va parler de graphes orienté parce qu'en fait, euh, il y a, les, les liens ne seront pas toujours symétriques. Hein. Euh, une personne connaît une autre, euh, mais, euh, une personne A connaît une personne B, mais cette personne B ne connaît peut-être pas la personne A. D'accord Donc, euh, c'est donc, quoi euh, C'est euh, donc un couple formé d'un ensemble donc il va être fini euh, pour euh, cet exposé, mais ça pourrait être aussi infini. Donc ça, ce sont les sommets, et puis euh, des, euh, une partie d'arêtes, euh, une partie euh, formée de couples d'éléments de, de V, qui vont être les arêtes, et qui vont symboliser, bien sûr, les, euh, les, les liens entre les sommets. Hein, donc bon, on peut avoir quelque chose comme ça, bon... Euh voilà, bon, euh, voilà un graphe. Hein, Peut-être quelque chose de plus compliqué. Hein, bon, euh, euh, bon, euh. Alors, ce qui va être intéressant, enfin, ce qui est une notion importante euh, ici pour nous, bon, je sais pas, j ai, j ai, euh, ça, ça va être le, le, le degré d'un sommet v. Ben, ça va être les, le nombre de euh, d'arêtes qui partent de V. Donc ici, par exemple, pour ce sommet-là, c'est 1, pour celui-là, euh, c'est 2, euh, etc. Donc ça, ça va être le degré. Alors, le, le, le web, justement, euh, possède, euh, enfin, on peut le voir comme un, comme un graphe, hein, où les sommets, ça va être les, les pages web. Hein, tout le contenu euh, d'Internet. Hein, donc, euh, bon. donc le grand N, c'est le nombre de ces pages qui est l'ordre de quelques dizaines de milliards. Hein. Et puis, euh, la structure de graphe euh, qu'on va mettre là-dessus, c'est... Euh, on va dessiner une arête. Enfin, dessiner, c'est un peu fort, mais... Euh, voilà, On va s'imaginer une arête euh, entre la page PI et PI, PJ, si la page PI pointe vers euh, la, la page PJ. Donc voilà le, le graphe. Alors si vous voulez une image, juste pour rigoler, <rire> mais euh, bien sûr, ça n'a absolument aucun sens, une image du graphe. Bon, bon, bon, voilà, ça pourrait être, euh, voilà, euh, quelque chose qui ressemble à une galaxie. Bon, hein. Alors, le... le je vais parler d'algorithmes, justement, comment euh, Google classe ses pages web. En fait, comment Google fonctionne. Alors, il y a, pour tout... Enfin, d'abord, comme tout moteur de recherche, euh, il y a d'abord les mots-clés. Donc, il y a un énorme euh, index de mots-clés. Euh, donc, les pages web euh, ont des numéros, chacune, de 1 à 30 milliards. Hein. Et puis, euh, ces pages web... Euh, elles sont scrutées, et puis il y a des, des mots-clés qui, euh, qui sont extraites de ces pages web. Et donc après, comme dans un livre, il hein, y, a, y a un, un index, les mots-clés, pour chaque mot-clé, il euh, y aura euh, la page qui le contiendra. D'accord Donc, euh, je ne sais pas, euh, le mot-clé euh, euh, tangente, euh, bon... Euh, vous aurez euh, toutes les pages web, euh, ça va être des millions, euh, qui vont contenir euh, le, le mot « tangente ». Alors, il y a un poids qui est attribué « tangente » quelque part dans le texte, Donc, les, selon que le, le, le mot-clé apparaît dans le titre, ou à l'intérieur du texte, ou en bas de page, etc., etc. Il y a un poids qui est attribué à, à, à l'apparition de ce mot-clé, bien sûr donc parce que, bon, euh, bon c'est différent. Si vous cherchez « tangente » et le titre de, de, de, du document s'appelle « la tangente » ou je ne sais pas quoi, bon, c'est euh, bien sûr beaucoup plus euh, euh, pertinent comme page qu'une page qui contient « tangente » quelque part dans le texte. Donc ça, c'est d'abord une partie comme tout moteur de recherche, donc il y a un index avec des poids. Et, et donc, euh, et quand vous cherchez, quand vous tapez le mot « tangente », donc bon... Euh, a priori, et, et c'est moi j'ai connu ce temps où euh, effectivement on voyait euh, ces milliers de pages apparaître, mais euh, de manière complètement désordonnée. Donc il fallait, euh, il, il fallait euh, euh, passer des centaines de pages pour trouver quelque chose qui soit, euh, qui soit pertinent. Alors Google a introduit euh, donc une deuxième composante euh, euh, euh, qui, euh, qui va qui va donner ou qui va déterminer l'apparition des pages, l'ordre d'apparition de des pages, quand vous tapez le mot clé tangente, par exemple. Euh, il y a une deuxième composante, c'est l'importance de ces pages, un poids des pages, qui est quelque chose qui est fait... Euh, donc cette importance ou ce euh, euh, rang, comme on dit, euh, des pages, c'est quelque chose qui est déterminé indépendamment de toute recherche toutes les pages web sont classées. c'est justement le classement de Google, ça, le, bon, Google dit euh, que c'est leur innovation. Hein, donc, bon, qui avait été découverte aussi, enfin des idées comme ça avaient été euh, euh, aussi euh, envisagées par euh, John euh, Kleinberg, je crois, euh, qui n'a pas, pas, commercialisé euh, euh, bon, cette idée. Donc, bon. Euh, donc le, on, on, on donne une importance on, on classe les pages en lui de leur importance enfin il faut déterminer il faut déterminer euh, l'importance euh, euh, euh, des pages d'une certaine manière alors la première idée c'est que les de, la, la, la, la, la première idée c'est que le nombre l'importance d'une page devrait être quelque part euh, euh, fonction du nombre de pages qui pointent vers euh, cette page-là. Bon, c'est clair, une page est importante, on pourrait penser, si beaucoup de pages la recommandent. Euh, bon, c'est pas une très bonne idée parce que, euh, d'abord, euh, justement, euh, euh, ça, c'est quelque chose qui est utilisé aussi euh, par euh, euh, euh, euh, euh, par des personnes pour justement euh, élever l'importance le, de leur page. Donc il suffirait de créer un tas de nombres de pages artificielles qui pointeraient vers votre page pour que votre page devienne importante. Donc, bon, donc, pas... donc la deuxième chose, c'est que bon, euh, le, ça, ça dépend aussi, ça devrait dépendre aussi de l'importance des pages qui, qui vous recommandent. Donc c'est clair que si vous êtes recommandé pour un, pour un job par une personne particulièrement importante et compétente peut-être dans le sujet, beaucoup plus, ça a beaucoup plus de poids que si c'est une personne qui n'a rien à voir avec le sujet. Donc ça, c'est clair que euh, ça devrait être ça devrait dépendre de ça. Et aussi, bon euh, même une personne importante, mais qui recommande beaucoup de gens, Bon, il faudrait aussi euh, tenir compte de ça, donc diviser en quelque sorte le nombre de, euh, euh, le poids de cette personne par le nombre de, de recommandations qu'elle fait. Donc bon. Euh, donc ça, c'est. Et alors ça donne tout de suite une équation pour, euh, euh, pour ce qu'on cherche à déterminer. Donc, le rang de chaque page, euh, voilà l'équation qui doit être satisfaite. Donc, c'est euh, une équation, la somme, le rang de la page PI, c'est la somme sur les pages PJ qui la recommandent du rang des, des pages PJ divisé à chaque fois par le nombre de recommandations que ces pages PJ euh, euh, euh, envoient ou possèdent. Euh, bon, euh, c'est bon, une équation euh, qu'il faudra résoudre. Et c'est ça la, la grande idée de, euh, ou la grande innovation de, euh, de l'algorithme PageRank. Donc, c'est ce rang qui est euh, calculé par Google et bon, actualisé euh, bon, euh, perpétuellement. Donc, vous pouvez connaître, mais je n'ai pas essayé de connaître le, le mien, par exemple, mais bon, euh, Google donne la possibilité euh, de connaître sans le rang d'une page quelconque. Hein. En général, c'est un rang, c'est entre 0 et 10. Donc, ils arrondissent, c'est euh, bon, rang 1, 2, 3, peut-être 0, bon, jusqu'à 10, 10 étant le, le plus connu. Euh, bon, alors, le, en fait, bon, il faut voir ce qui se passe euh, et pourquoi cette, euh, cette équation de, de point fixe, hein, comme on l'a vu. Euh, en fait, cette équation de point fixe, est l'idée, le revenu... Ouais, on peut mieux la motiver à travers euh, des marches aléatoires sur des graphes. Alors d'abord, quand on a un graphe, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est euh, euh, le décrire par une matrice, la matrice des liens. Donc c'est la matrice qui, euh, qui est égale à 1 si euh, le... Euh, euh, donc le coefficient AIJ est égal à 1 si, euh, euh, si I ou VI pointe vers VJ et 0 sinon et réciproquement si vous avez une matrice vous pouvez lui associer euh, une, euh, un graphe une matrice N fois N euh, un graphe euh, sur, euh, avec sommet 1 à N et euh, arrête IJ si a_i euh, AIJ est différent de Donc bon, vous pouvez toujours faire ça. Alors ce qu'on va faire, c'est euh, faire une marche euh, aléatoire sur un graphe comme ça. Alors, euh, alors ce qu'on fait, c'est euh, on démarre d'un sommet quelconque. Et puis, euh, on se déplace vers les sommets voisins à chaque fois. Alors, les sommets voisins, ce sont les sommets vers lesquels... Euh, donc, les voisins de V1, ce sont les sommets vers lesquels V1 pointe. Donc, ici, il n'y aurait que V2. Donc, à probabilité 1, je vais me déplacer vers V2. Il n'y a pas de... Je n'ai pas le choix. Arrivé à V2, bah, euh, je peux me déplacer vers V3 ou V4. Et donc, euh, bon, je prends la mesure euh, probabilité uniforme. Donc, un demi ici, un demi là. Donc, par exemple, j'arrive avec 3. Je refais la même chose. Ici, je n'ai pas le choix. Arriver avec 4, je reviens, etc. Donc, j'aurais pu faire comme ça. Et puis, voilà. Bon. Donc, voilà une marche euh, aléatoire euh, sur le graphe. Et euh, euh, Donc, on peut faire ça pour tout graphe. Et euh, on décrit le ben, j'ai dit euh, ces petits nombres, un demi, etc. etc. Vous avez vu, euh, donc en fait ça correspond à euh, si euh, s'il y a un, une arête de Vi vers VJ, euh, la probabilité d'aller vers VJ est 1 sur degré de Vi. D'accord, donc c'est euh, je. Quand j'ai le choix, ben, je prends euh, la probabilité uniforme, donc 1 sur s'il y a trois arêtes, un tiers d'aller vers l'un, vers l'autre. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer. Euh, bon, ce graphe n'est pas, pas tellement intéressant, euh, euh, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, beaucoup plus intéressants. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est, euh, euh, asymptotiquement, où est-ce que je vais me trouver euh, Si je me pose la question... Euh, à quel endroit ou avec quelle probabilité je vais être sur une arête après un, après un temps euh, très long Et euh, justement, alors le, le tout est décrit. Donc euh, voilà la matrice. c'était la matrice euh, essentiellement la matrice euh, d'adjacence, hein, euh, pas exactement. Donc la, la matrice Pij, donc, P, Pi pardon. Euh, qui est la matrice euh, qui va décrire la marche. Donc je vous rappelle que PIJ, c'était euh, 1 sur degré de VI, euh, si, euh, si I, ou degré de I, enfin bon, ou VI, et puis 0 sinon. Et... Euh, alors la question, donc je, je répète, la question qu'on qu se pose, c'est euh, asymptotiquement où est-ce que je vais me trouver sur le graphe. Si je, si je fais cette marche-là, donc euh, euh, euh, à quel endroit je vais me trouver Et le tout est décrit par les puissances de cette matrice. Donc regardez la dernière ligne, euh, elle vous dit, euh, elle résume à peu près ce que j'ai dit ici. Si vous êtes, si vous démarrez à, euh, à, enfin, si vous commencez à l'arrête VI après N étapes vous êtes avec probabilité la probabilité que vous soyez à l'arrêt VJ est donnée par le coefficient PIJ pas de la matrice P mais de la matrice PN donc en fait les puissances euh, de cette matrice hein, vont décrire euh, le, la probabilité de vous trouver à tel ou tel endroit D'accord Donc tout est décrit dans ces puissances-là. Euh, puissance puissances, euh, c'est cette matrice PN. Et euh, là, il y a un concept important, c'est euh, à partir de quel moment, en quelque sorte, la, la, euh, vous avez atteint un, un, un régime stationnaire. Ça veut dire que le, le système ne va plus évoluer. Euh, ben justement quand vous avez atteint ou, euh, ou tout les cas asymptotiquement l'état que vous souhaitez atteindre, l'état stationnaire euh, c'est donc euh, la probabilité bon, euh, que j'appelle π que j'écris sous forme de ligne, hein, c'est un vecteur tout simplement donc P c'est tout simplement un vecteur euh, mais de probabilité un vecteur dans Rn, mais bon, à coefficient positif et de somme égale à 1. Et euh, c'est la, la elle est solution, justement, de l'équation. Alors, euh, j'ai écrit euh, pi comme ligne et P à droite. Donc, la multiplication à droite de ce vecteur, ligne par une matrice n fois n, ça donne euh, un vecteur ligne. Et euh, être un point fixe, euh, ça signifie ça. donc le, la, la, ce qu'on qu recherche, ce sont les mesures de probabilité euh, asymptotiques de la chaîne. et ça ça veut dire que euh, ce sont les mesures de probabilité qui vont être invariantes par la matrice P, alors invariante. Euh, ou si vous voulez si vous voulez si vous préférez écrire le vecteur comme vecteur colonne, ça veut dire que euh, ce vecteur colonne est un, est un vecteur propre, est un point fixe, un vecteur propre pour la valeur propre 1 de la transposée, Pt. Alors il faut bien voir que P, c'est une matrice, euh, euh, c'est une matrice stochastique, ça veut dire que la somme des, euh, des éléments d'une ligne, c'est égal à 1. Et Ceci n'est pas vrai pour les colonnes en général, donc euh, le, cette condition elle est assez claire. C'est tout simplement la probabilité d'aller de, de, de i vers 1, la somme de cette somme là, d'aller de i vers 1 des autres sommets. Bon, elle est égale à 1. Donc euh, la matrice est stochastique, signifie que les, les, sommes, les, les, les sommes des lignes. Euh, sont toutes égales à 1, mais ceci n'est pas vrai pour euh, la matrice PT, hein, pour, le, euh, pour la matrice transposée. Et nous, on cherche un vecteur fixe par la, pour la matrice euh, euh, transposée. Alors, c'est plus difficile et c'est moins évident pour, euh, pour la matrice euh, transposée que pour la matrice P. Alors, la petite remarque, que vous ne pouvez certainement pas lire, hein, euh, <rire> c'est écrit très petit, c'est que euh, pour P, la question ne s'oppose pas. Le vecteur 1, 1, 1, euh, maintenant écrit comme vecteur euh, colonne, enfin bon, euh, et, euh, est un vecteur propre de P, hein, à cause de cette condition-là. Euh, je reviens à l'équation de, de, de Google, justement, et euh, on le voit maintenant, donc on a ce graphe, le graphe du web, et euh, on fabrique la matrice, euh, la matrice PIJ à partir de ce graphe, comme on le fait pour n'importe quel autre graphe. Donc PIJ est maintenant euh, tout simplement 1 sur le degré euh, de PI si euh, PI pointe vers pj et 0 sinon. Alors il y a aussi le cas particulier où... Euh, euh, si le degré, alors si c'est possi possible, c'est hein, possible, je crois que euh, j'ai un exemple ici, non, euh, je ne l'ai pas, mais il est possible qu'une page ne pointe nulle part, d'accord, euh, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, bon, on peut prendre, on peut rester à cet endroit, donc, euh, euh, quand la page ne pointe pas vers d'autres pages, euh, je reste sur cette page avec probabilité 1. Mais je pourrais aussi sauter vers les autres avec probabilité 1 sur n, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance. Et cette équation, vous voyez, elle correspond exactement à euh, l'équation de point fixe écrite pour un vecteur ligne. D'accord Donc c'est exactement cette équation de point fixe. Et donc, le, le vecteur, euh, le rang, alors, euh, alors ce, ce rang-là, il va être bien sûr euh, normalisé euh, de manière telle à ce que la somme soit égale à 1, d'accord, ce sont des entiers positifs, pardon, pas des entiers, mais des nombres euh, positifs ou nuls, entre 0 et 1, la somme égale à 1. Et, euh, bon, après, je peux multiplier ça par 10, ou je ne sais pas, quoi, comme Google le fait, pour obtenir un nombre entre 0 et 10. Hein, bon. Donc, la question, c'est... Euh, euh, donc, euh, quel est, ou comment, existe-t-il d'abord un vecteur propre, pour, cette valeur propre euh, pour la valeur propre 1 Et, et surtout, bien sûr... Euh, la question euh, cruciale, ou une question cruciale, c'est comment on la calcule ou on peut la... Et, euh, et, et si on le fait, est-ce qu'on peut le faire en un temps euh, raisonnable Parce que euh, c'est clair, euh, la matrice euh, auquel vous allez avoir affaire, la matrice P ici, elle va, avoir, euh, elle va être de taille euh, 10 milliards fois 10 milliards, ou je ne sais pas, enfin de cet ordre-là. Donc, euh, le calcul d'un point fixe euh, euh, où la possibilité ou le, euh, de calculer, ou l'algorithme avec lequel vous allez calculer ce point fixe, ça va être quelque chose de crucial. Euh, bon, donc, voilà. Et, euh, en fait, euh, Brin et Page, qui ont, qui ont développé cet algorithme, euh, en fait, ils disent qu'intuitivement, ils ont trouvé, le, ou ils expliquent cette équation cette équation de, de point fixe, que mettant justement euh, enfin, le, le fait qu'elle donne euh, ou qu'elle donne une idée ou qu'elle classe les pages web dans leur sens euh, il l'a donné en termes de marche aléatoire il disait bon il faut s'imaginer que quelqu'un surfe à partir d'une page quelque part et euh, il surfe sur le web en cliquant à chaque fois sur les liens qu'ils rencontrent, mais à chaque fois avec, justement, de manière aléatoire. Donc s'il y a trois, trois liens possibles, ils en choisit un avec probabilité un tiers. Et donc voilà, euh, ils naviguent sur le web de manière aléatoire. Donc c'est une vraie marche sur le, ce grand, euh, grand graphe. Hein. Et, euh, et, le, et leur idée, c'était que, euh, asymptotiquement, après un temps très long, il euh, y a un régime stationnaire qui va, euh, va, euh, va s'instaurer, qui va correspondre un peu à la mesure euh, stationnaire. Et après, l'importance d'une page est euh, proportionnelle au nombre de fois où cette page est visitée. Donc, si vous faites euh, ce genre de marche, après un certain temps, euh, ce qui va, il va s'instaurer un régime stationnaire et en fait... le le nombre de fois que vous allez visiter une page donnée, ça va être proportionnel à son importance. En si vous le faites, c'est parce qu'elle a été recommandée euh, euh, par d'autres pages qui, elles-mêmes, euh, ont été recommandées, etc. Donc, euh, c'est exactement euh, ce que, euh, euh, en tous les cas, l'intuition le, qui, euh, qui, euh, euh, euh, qui a été à l'origine si, si j'ai bien compris, de, ce, euh, de cet algorithme. Alors, le, la question, c'est maintenant, alors, le, le problème qu'on a, c'est celui-là. On a une matrice stochastique, et on recherche un point fixe, bon, ligne, un vecteur fixe, hein. donc, euh, de coordonnées, donc, euh, positives ou nulles. Hein. et de somme 1. Hein? Ou alors, si vous voulez voir comme vecteur colonne, donc euh, un vecteur propre pour, euh, pour la matrice transposée Pt. Alors, euh, d'abord, euh, voilà le théorème, une merveille hein, du euh, début du XXe siècle. Euh, le théorème qui permet de faire ça. Alors, il permet plus que de faire ça. Donc, il y a une partie existence et il y a une partie aussi. Je l'avais dit qu'il fallait calculer le vecteur et c'est la deuxième partie qui le fait. Alors, les, euh, les notations. Euh, donc, on regarde la, la, pour un vecteur dans Rn. Hein, donc, le, le, ce que j'appelle norme X1, c'est tout simplement la somme des, des, euh, des modules décomposés, des, des coordonnées. Et puis, euh, le. C, c les, ce sont justement les vecteurs de probabilité que je cherche. Donc ce sont les vecteurs, avec des composantes que j'appelle maintenant x au lieu de pi, euh, ce sont les vecteurs x de coordonnées toutes positives et somme égale à 1. Et puis je regarde C+, les, les vecteurs où euh, les coordonnées sont maintenant euh, strictement positive, toutes strictement positive. Alors voilà le, le théorème de Perron-Frobenius. En fait, c'est une version euh, affaiblie, mais c est, c est, les, les autres versions plus fortes découlent facilement de, de cet énoncé. Donc d'abord, euh, je prends une matrice stochastique euh, et je suppose, et ça c'est l'hypothèse euh, que je fais que P est strictement positif. Ça veut dire que toutes les, euh, tous les coefficients de la, vect... de la matrice P sont strictement positifs. Alors, le vecteur 1, enfin le, le, la valeur 1 est une valeur propre simple euh, de, de la matrice transposée. Et il existe un unique vecteur euh, donc, euh, de probabilité qui est un point fixe. Donc une unique mesure stationnaire. Et en plus, elle est, euh, donc elle est dans C+, ça veut dire que toutes les probabilités euh, mui, euh, pi pardon, sont toutes strictement positives. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a convergence. Si je démarre de n'importe quel vecteur de probabilité et j'applique Pn, et ça, ça revient en quelque sorte à, à, à lancer ma marche aléatoire sur le graphe, je vais converger vers ce vecteur, euh, euh, ce vecteur fixe. Ça, c'est bien sûr, euh, d'un point de vue pratique, absolument fondamental. Hein. Donc, je, je n'ai pas à calculer, euh, à résoudre cette équation. Il me suffit, pour trouver euh, mu+, plus, il me suffit de démarrer de n'importe où et d'appliquer Pn. Et je vais m'approcher de, de, de, de mu+, d'accord euh, donc, je le redis, euh, l'application maintenant pour, euh, pour l'algorithme de PageRank. Euh, bon, euh, la matrice P, euh, le problème avec la matrice P qu'il y a, c'est qu'elle ne satisfait pas la, la propriété strictement P strictement positif. Donc, le théorème ne s'applique pas en fait. Euh, donc, ce théorème, hein, l'hypothèse P strictement positif, n'est pas, euh, pas vrai. Euh, pour cette matrice, il bon, y, y a certainement, euh, bon, il euh, bon, y, y a des pages qui, euh, euh, qui ne sont pas citées par d'autres pages. Hein, donc, bon, euh. donc l'hypothèse semble être trop forte. Et en fait, euh, voilà la modification que fait Google. Google rajoute artificiellement une matrice avec, euh, donc bon, d'abord, un paramètre alpha entre 0 et 1, euh, alpha proche de 1. Donc il y a la matrice P euh, d'origine, enfin le, euh, la matrice du web, et puis euh, on rajoute euh, euh, un multiple de, euh, du matrice E qui, euh, bon, euh, qui, qui a partout 1 sur n comme coefficient. Donc on a bien sûr, euh, on a maintenant une matrice qui est strictement euh, positive, il n'y a pas de problème, et c'est une matrice qui est une matrice stochastique, donc, il y a un vecteur de perron fois Benus, et c'est celui-là, exactement, euh, qui est calculé par Google. Donc, c'est ce vecteur de... Et c'est celui-là, euh, donc, la composante mui va donner l'importance, le rang, euh, ou le classement de la page i. D'accord de ces euh, 10 ou 30 milliards de pages. Donc, c'est exactement ce qui est fait par euh, Google. Et donc, je, je répète, c'est un peu ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le, le calcul de ce mu plus est important, enfin, le calcul effectif. Hein. Il se fait euh, à travers cette itération, donc avec un, un, une distribution initiale quelconque. Et la convergence, elle est de l'ordre du paramètre alpha. Donc, le paramètre alpha, c'était... Euh, alors en général, euh, il semble bien que c'est quelque chose entre je sais pas 0,75 et 0,85. Donc bien sûr, euh, il faut que il faut que alpha soit proche de 1 pour que euh, pour que le graphe, enfin la, la matrice G reflète la structure du graphe. C'est clair que alpha doit être proche de 1. Euh, mais pour que la convergence soit rapide, euh, c'est bien que alpha ne soit pas trop proche de 1. Et le compromis semble être quelque chose 0,80-0,85. Bon, bon c'est un chiffre secret bien sûr, mais bon, enfin, hein, ça n'a pas. Bon, voilà. Donc, et euh, ça donne de bons résultats. Donc voilà, la, le, le, le, le résultat, vous le voyez euh, chaque jour. Hein, euh, bon, euh, donc c'est euh, c'est sur cette euh, formule, euh, donc cette modification de la matrice initiale P. Un peu, alors, euh, Page et, et, et Brin et Page expliquent en disant, euh, enfin c'est une marche aléatoire un peu modifiée. Donc si vous arrivez en quelque sorte sur un endroit euh, d'où ne partent euh, comme ici, je pense, non, voilà. Supposons que vous ayez ça. Euh, donc vous, vous êtes dans, en quelque sorte, le, ce qui se passe c'est euh, la matrice P correspond à la marche aléatoire suivante, vous faites la marche que, que euh, bon, la, la marche correspondant à P. Et puis, quand vous arrivez à un point comme ça, euh, de temps en temps plutôt, pardon, euh, le fait d'avoir ajouté un moins alpha, enfin, je n'avais pas besoin de changer. Euh, bon, enfin, bon, ça n'a pas d'importance. Bon. Euh, le fait de changer euh, le A moins alpha, ça signifie quoi Je fais la marche, et puis de temps en temps, avec probabilité 1 sur alpha, je fais de la téléportation. Je vais, je change. Alors, ils disent le, le surfeur s'ennuie à partir de certains moments, suivant des liens. Et puis, de temps en temps, donc à probabilité 1 moins alpha, petite, il saute sur n'importe quelle autre page. À probabilité donc, euh, 1 sur n. Hein. D'accord 1 sur n. Bon. Donc voilà ce qui se passe. Donc, euh, de temps en temps, on fait cette marche. Puis on la modifie de temps en temps. En partant d'ici vers n'importe quelle, euh, quelle autre page. Donc c'est le bon, C'est comme ça qu'ils qu expliquent leur, euh, leur algorithme. Alors, je voulais parler de euh, la preuve du, de ce théorème. Et, euh, elle est particulièrement intéressante. La première des choses, c'est bon, il euh, y a des preuves algébriques euh, calculatoires euh, la preuve originale de Perron en fait euh, ça c'est le théorème de Perron et encore une fois c'est une version affaiblie mais bon euh, mais euh, elle, elle suffit et en plus on, on, on, on déduit des versions plus générales à partir de ça ça c'est une preuve géométrique on regarde le, le, le, le convexe des vecteurs de probabilité et puis, euh, on cherche, on a cette matrice, euh, cette matrice euh, transposée pour laquelle on cherche, un, donc en, en R3, votre, dans R3, votre convexe serait, serait ce, euh, ce machin-là, D'accord Donc ça, c'est votre C. Et puis, euh, le C+, c'est l'intérieur. Ce sont les, les vecteurs. Donc ici, sur le, euh, sur le bord, vous pouvez avoir quelques composantes égales à 0. Alors, la première des choses, c'est que euh, la matrice Pt... Alors, P était positif Toutes les coefficients sont positifs. Hein. Première des choses à voir, c'est que euh, elle euh, euh, le, le, le convexe euh, C euh, est appliqué dans C, dans les vecteurs strictement positifs. Ça, c'est tout simplement parce que tout, tous les coefficients sont positifs. Donc, si vous appliquez une mat la matrice à un vecteur où peut-être quelques composantes sont nulles, mais il y a toujours une composante qui n'est pas nulle, le résultat, après, euh, ça va être quelque chose, un vecteur avec toutes les composantes strictement positives. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, je répète, ce que je cherche, euh, c'est je recherche sur ce, euh, euh, sur ce, euh, sur ce triangle ici, hein, je recherche un point fixe. Euh, deuxième des choses, alors, techniquement, alors bon, il euh, y a une petite difficulté, mais euh, en fait, on le contracte légèrement. On regarde l'image de C euh, sous l'application PT. Donc, ça va être quelque chose d'un bon, euh, peu plus petit. Et c'est là, ça c'est mon X. Euh, ça va être un, une partie compacte de C, et puis qui va être invariante sous l'application PT, que je vais appeler F. Alors, un, on va introduire une distance maintenant sur euh, X, ou sur C si vous voulez. Enfin bon, X n'est qu'une petite modification de, de C. Et euh, c'est une distance qui s'appelle la, la distance de Hilbert. En fait, elle est, euh, elle est définie de la manière suivante. Euh, pour deux vecteurs x, y, deux vecteurs de probabilité, je regarde euh, le max des x, i sur les y, Donc là, ils sont tous non nuls parce que euh, je me suis justement euh, restreint à x. Hein, donc une partie qui est L dans, dans C+. Et je fais la même chose avec le, le minimum des x, i sur x, j. Je prends le log. Voilà une fonction... Euh, continue sur les euh, de x, y sur x croix y et euh, c'est une distance, mais en fait, j'ai pas besoin de montrer que c'est une distance. Enfin, c'est bon, je, je le dis parce que historiquement, c'est important. Euh, c'est ce qu'on appelle une distance de Hilbert hein, euh, liée à un convexe de Rn. La chose essentielle, c'est que. Euh, cette distance est contractée ou f ou f c'est tout simplement la transformation pt qui m'intéresse. Cette distance est contractée par euh, par l'application euh, pt. Et pourquoi bah, C'est tout simplement si vous regardez euh, si vous prenez alors c'était le si vous vous rappelez D était défini par le log, mais on s'en fout, euh, grand M sur petit m. Euh, en fait, si vous regardez, le, le grand M, M de xy c'était le, le minimum des S, tel que euh, S, y, moins x, est plus grand que, ou égal à 0. Donc si vous regardez S, y, moins x, plus grand ou égal à 0, vous appliquez Pt, comme elle est linéaire, ça va être strictement positif. Et donc, en fait, euh, ça, ça veut dire... Euh, que le minimum correspondant pour pt y, il va être plus petit, strictement plus petit. Et tout perd en fois bénus, c'est ça. C'est cette propriété. Et vous faites la même chose avec petit, petit m. Petit m qui était dans le dénominateur, qui lui va devenir plus grand. Enfin bon, il y a une relation entre petit m et grand m. Je ne sais pas, euh, m x y, c'est grand m x y, c'est... Euh, 1 sur petit m, yx. Alors, puisque, bon, c'est le max, et le min, bon. Et après, euh, on conclut avec une version faible, en fait, du théorème de picard banach euh, Si vous avez une, un, un espace compact et une application qui contracte les distances, alors elle a un point fixe. Et pourquoi bon, Vous regardez tout simplement la fonction qui mesure... Euh, oui, on n'a pas vraiment besoin de, que ce soit une distance. Hein. La fonction qui mesure euh, la distance de, de x à fx, elle est continue. Bon, si vous supposez qu'il n'y a pas de point fixe, ça veut dire que cette fonction ne s'annule pas. Elle est positive ou nulle. Si elle ne s'annule pas, elle est, euh, elle est euh, strictement positive. Et puis, comme... Euh comme vous avez un compact, hein, le compact, c'est tout simplement euh, ce triangle ici, hein, ou le, le plus petit, il ben, y, y a un minimum. Le minimum est atteint. Et le minimum est atteint. Si vous prenez le minimum, alors, euh, vous voyez, si appliquez euh, grand F à petit f de x0 pour ce minimum, par définition, c'est ça. Et puis, par parce que ça contracte strictement, vous avez plus petit que ça. Euh, mais là, vous obtenez une contradiction. Donc ça, c'est absurde. Et euh, l'unicité, là aussi, puisque les distances sont contractées, si vous avez deux points fixes, ben, ils ne sont pas bougés, mais leur distance devrait être contractée. Euh, bon, donc ce n'est pas... Euh, bon, euh, il y en a un seul, forcément. Et en plus, euh, euh, ça, c'est un exercice pour vous. Vous pouvez démontrer, ça c'est la deuxième partie un peu de, du théorème de perron frobenius euh, c'est que fn de x converge vers x0 pour n'importe quel x. Si vous démarrez n'importe quel x, si vous appliquez, euh, vous itérez fn, euh, vous allez vous rapprocher de x0, vous allez tendre vers x0, d'accord Ça c'est un petit exercice. Voilà, c'est euh, perron -Frobénius. Donc euh, Pour conclure, euh, cet algorithme euh, célèbre, euh, du moteur de recherche qui, euh, qui est tout autant euh, célèbre est basé sur euh, euh, des mathématiques très intéressantes hein, euh, euh, bon, et, et en fait euh, assez subtiles. Et deuxièmement, alors il y a une deuxième chose, on peut dire un peu plus de choses sur ces graphes, hein, le, la, la vitesse de convergence, ce qui est important, je ne l'ai pas dit, j'ai juste dit ici, par exemple, il y a convergence vers le point fixe, ce qui est important, c'est de savoir euh, quel est l'ordre de convergence. Et l'ordre de convergence est, euh, en fait, euh, est euh, gouverné par la deuxième valeur propre. Donc ici, la première valeur propre, c'est la valeur propre 1 pour les matrices stochastiques. Hein, euh, bon. Il y a une deuxième valeur propre, enfin, elle peut être multiple, mais la valeur absolue, euh, ou la deuxième valeur propre, ou la deuxième ou la valeur absolue la plus petite euh, plus petite que 1, la première, c'est elle qui va gouverner la vitesse de convergence des itérés euh, de, de PTN, par exemple, de, de mu vers euh, mu+. Plus. Alors pas seulement, il n'y a pas que Google dans la vie, pas seulement pour euh, le graphe du web ou pour l'algorithme de Google, mais euh, pour toutes sortes de euh, marches aléatoires sur, euh, sur des graphes, d'accord Donc, euh, c'est un vaste domaine, les marches aléatoires sur les graphes, et euh, euh, les problèmes, par exemple, de, de convergence vers la mesure stationnaire, ou de, de vitesse de convergence, c'est quelque chose d'absolument euh, intéressant, et euh, quelque chose qui a été étudié euh, par des tas de personnes, voilà, je m'arrête ici.